Bienvenue sur Cool Paradigm. Alors ici nous avons aussi un support à trois points comme euh, le, le précédent mais cette fois-ci très différent donc le triangulaire dû au fait qu'il est solidarisé au savon euh, qui sera toujours posé dessus donc ça a, le, ça a le gros avantage de le garder au sec et on n'a pas de risque de se préoccuper avec des restes de savon qui sont sur le support, vu qu'ils sont toujours ensemble. Très facile à, à monter et à utiliser. Voilà. Et bon, La forme, et on le repose comme ça, il va sécher. La forme triangulaire est une option, une forme ronde, ça peut aussi être mieux peut-être. Alors il y a assez d'espace entre le savon et le, le support éventuel, que ce soit un lavabo ou un petit appui perpendiculaire, etc. Voilà pour le principal, il manque encore un point. Alors ce petit avec les trois, trois petits piliers implantés dans le savon. Ah oui, avant, j'ai testé un, un petit couvercle de bouteilles. Alors, ça peut fonctionner assez bien avec des trous pour qu'ils évacuent l'eau, mais ça, ça reste quand même beaucoup trop humide. Ça, donc, ça ramollit le savon et, et ça gaspille. Voilà, d'où l'importance d'avoir un, un support plein qui, qui a le moins de, de, de chances possibles d'accumuler de, de l'eau. Assez facile quand même à retirer si on doit en le faire. Pas, donc pas d'espace entre, le, entre le, le nylon et le savon. Donc ça, ça reste assez facilement au sec. Ça, ça a été fait à partir d'une planche nylon de cuisine qu'on utilise pour découper des légumes, etc. Très facile à faire. Voilà, merci pour votre attention. À une prochaine.